Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous parler des, des coûts de trading, des commissions de trading des brokers. Donc euh, si vous êtes débutant en trading eh bien il faut savoir que vous avez besoin d'un broker qui est en, un intermédiaire entre vous et les marchés financiers pour que vous puissiez trader. Donc euh, il y a des brokers euh, qui vous proposent des plateformes payantes, il y en a d'autres qui vous proposent euh, des plateformes gratuites. Comme MT4 donc MetaTrader4. Donc vous avez la possibilité de télécharger euh, ces plateformes sur leur site. Ensuite lorsque vous tradez eh bien bien sûr ce ne sont pas des associations sans but lucratif, j'espère que vous le savez. Ce sont des sociétés commerciales donc ils doivent prendre des commissions pour vivre et vous proposer ces services. Alors je vais vous montrer ici euh, quel est le coût réel euh, lorsque vous tradez. Donc parce qu'il y a énormément de débutants qui pensent que le secret pour réussir en bourse, pour gagner en bourse c'est de trouver le broker idéal qui aura des toutes petites commissions. Euh, donc euh, en réalité bon, c est, c est, c est, je ne vais pas dire que c'est un détail, il faut bien sûr un broker honnête et ça vous en trouverez sur mon, sur mon site web mais euh, ce qui est important c'est d'avoir une méthode efficace car la commission que vous allez payer euh, c'est une fraction des de gains que vous pouvez faire à chaque trade donc euh, surtout si, si vous ne faites pas du scalping à ce moment-là donc c'est vraiment peanuts, hein, c'est rien. Si vous faites du scalping et vous, que vous coupez très rapidement vos positions, ok à ce moment-là on peut estimer qu'il faut un petit peu optimiser euh, le choix des, des brokers mais ça, ça peut venir par la suite. Euh, le principal c'est d'abord avoir une méthode qui vous permet de faire un maximum de trades gagnants bien sûr. Donc si vous suivez une méthode efficace, une bonne méthode de trading comme celle que je propose bien sûr, <rire> euh, eh bien euh, vous allez par exemple vous positionner ici, vous voyez où j'ai tracé le trait bleu point idéal pour rentrer dans le trade parce que vous avez vu que le marché se retourne donc il repart à la hausse. Donc c'est le bon moment avec tous les indicateurs, toutes les méthodes que je vous explique, vous trouvez le moment idéal pour rentrer dans le marché. Alors quand vous allez rentrer dans le marché immédiatement vous allez avoir un handicap. Pourquoi Parce que vous n'allez pas au moment où vous ouvrez votre, votre trade, votre position à l'achat dans ce cas-ci vous n'allez pas avoir le prix exact où vous auriez souhaité rentrer. Il y a toujours ce qu'on appelle le spread, c'est la commission que, prenne, que prennent les banques donc euh, la commission interbancaire et ça les, les brokers ne peuvent pas vous l'offrir vous puisque ça leur coûte à, à eux aussi. Donc vous avez par exemple, si je prends l'exemple de JFD Bank, un bon broker que j'utilise depuis des années, et eh bien sur le DAX, vous avez entre 1,5 et 2 points de spread. Ça dépend le moment de la journée. Disons qu'à partir de 7h ici, donc ça fait 8h heures, 8 heures chez vous en France. Donc avant 8h, le spread est de 5. Donc je vous déconseille de trader le DAX avant 8h. Et euh, donc, vous avez à partir de 8 heures un handicap de disons deux points pour arrondir, un point et demi, deux points. Et euh, vous pouvez trader le DAX, vous pouvez commencer par exemple à 10 cents le point. Ça veut dire que si vous avez deux points de spread, automatiquement vous avez 20 cents déjà euh, que vous coûte votre position, c'est-à-dire qu'il vous faut. Euh, un mouvement de plus de 2 points pour devenir gagnant. En plus de ça donc la commission du broker elle est euh, si vous tradez à 10 cents de point elle est de 2 cents donc seulement 2 cents de commission donc ce n'est pas beaucoup. Hein. Ce qui fait que vous avez donc un handicap de 22 cents au départ. Ça veut dire que il vous faut avoir au moins 2,2 points de mouvement pour arriver à devenir gagnant. Donc cette distance-ci c'est votre handicap de départ. Donc il faut que le marché monte un peu pour que vous deveniez gagnant et là à ce moment-là s'il a fait disons arrondissons à 4 points donc 2 plus 2 et eh bien là vous avez également 20 cents de gain. Vous voyez c'est clair Donc on va mettre 18 cents pour être tout à fait exact parce que vous avez également les 2 cents de commission euh sur votre trade du broker. Donc 18 cents de gain donc à ce moment-là vous avez 4, 4 points de mouvement et eh bien vous avez 2 points de gain donc vous avez 18 cents. Donc si vous faites, si vous faites un mouvement, si le marché fait un mouvement de 10, 10 points et eh bien vous avez 1 euro de gain. Et de ça vous allez soustraire donc 22 cents. Donc ça va vous laisser donc 68 cents. Donc si vous tradez à 1, point, 1 euro le, le, le point vous multipliez par 10, donc euh, si vous tradez à 5 points ben vous, la, vous multipliez par 50, à 10 points vous multipliez par 100. Donc vous voyez toujours le principe c'est que vous aurez toujours un handicap de départ et que ce sont les mouvements à ce moment-là qui vont vous permettre de gagner à partir d'un certain niveau. Une fois que le spread sera compensé, une fois que la commission du broker vous voyez qu'elle est, est insignifiante par rapport au spread mais vous avez toujours un handicap de départ qui vous permettra donc de, de gagner à partir du moment où vous dépassez ce niveau-là. Donc je vous ai expliqué donc une stratégie en trois mouvements dans la vidéo précédente. Donc ce que vous avez intérêt à faire donc lorsque vous avez un mouvement par exemple de 10 points, vous prenez donc un tiers de votre position ici et vous remontez votre stop loss juste au-dessus de ce niveau ici. Donc vous êtes positif, directement ici vous serez positif puisque vous avez compensé vos deux points que vous coûte donc votre trade. Donc dans n'importe quel business on a toujours des, des frais, des, des frais d'exploitation, des frais si vous avez des employés, si vous devez payer un comptable, si vous devez acheter de la marchandise et les revendre vous avez toujours des frais. Donc en trading c'est la même chose, hein. un business où vous n'avez aucun frais ça n'existe pas. Donc vos frais vont être ici de, de, de 22 cents et euh, donc le bénéfice il va se situer donc à ce niveau-là une fois que vous avez dépassé ça donc vous mettez votre stop loss à ce niveau-là et à ce moment-là donc vous allez prendre un premier gain ici et ensuite vous allez laisser si le marché euh, euh, le permet donc s'il si monte ben vous prendrez un deuxième, un deuxième gain ici par exemple. Vous voyez vous prendrez un deuxième tiers ici mais votre coût lui il restera toujours pareil. Donc vous n'aurez jamais plus que les 2 cents de commission et les 20 cents de spread. Donc tout le reste c'est bénéfice et puis vous prenez, vous, vous terminez donc votre trade ici par exemple vous allez peut-être faire 50 points ou 100 points tout dépend et vous pouvez bien sûr toujours remonter votre stop loss, vous le remontez systématiquement et à ce moment-là tout ce qui est la différence entre votre point d'entrée moins les deux points et ceci, ben ça restera toujours un bénéfice garanti puisque votre stop loss donc si le marché redescend, il peut redescendre ici sur votre stop loss donc mettons que le marché monte ici et que tout d'un coup il redescend sur votre stop loss, vous sortez ici mais vous sortez par exemple avec 30 points de gain, et à ce moment-là donc vous aurez gagné 30 points moins les 2 points de spread et les 2 cents de commission. Donc vous voyez qu'un euh, bon broker c'est important mais ce n'est pas primordial, c'est d'abord avoir une méthode de trading efficace qui vous permet donc de rentrer au bon moment et après bon si vous faites un trade qui dure plusieurs heures, la commission et le spread vous n'y pensez plus. Hein. Donc ça c'est vraiment c'est peanuts par rapport à, à ce que vous allez gagner. Donc ne vous focalisez pas trop sur le broker. Euh, le broker, bon, suivez, suivez mes conseils, suivez les conseils de personnes qui, qui ont de l'expérience, qui vont vous dire chez quel trader aller. Euh, mais ce n'est pas ça qui va faire que vous serez un, un trader gagnant ou un trader perdant. C'est bien sûr une méthode de trading efficace. Moi je vous conseille le scalping pour démarrer parce que ça vous permet aussi de faire des, des trades plus importants une fois que vous maîtrisez bien vos points d'entrée. Ce qui est important c'est d'avoir les points d'entrée, prendre rapidement une partie de ses bénéfices et puis ensuite si c'est possible gérer votre, votre trade le mieux possible pour prendre un maximum de points dans les mouvements. Mais vous savez que les, les, les marchés ne montent jamais en ligne droite donc il y a toujours des, euh, des corrections et à ce moment-là bon il faut arriver à, à bien maîtriser ça, à, à être rapide, à être efficace et là vous deviendrez un, un bon trader gagnant et vous pourrez gagner euh, lorsque vous tradez à 1 euro, 5 euros ou 10 euros, ben vous ferez des, des belles journées de trading euh, chaque fois que vous vous traderez. Voilà j'espère que j'ai été assez clair pour ça. Euh, si vous avez des questions euh, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Vous trouverez un lien également vers mes formations sous la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi, mettez un pouce bleu ça me fera plaisir et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour encore d'autres explications. A très bientôt, au revoir!